Bonjour, bienvenue sur votre chaîne Je communique TV, mes chers amis. Alors aujourd'hui, moi et toi, on va parler de portugais du Brésil, dès le premier pas. Nous sommes maintenant au Brésil et nous pouvons tout simplement communiquer avec les Brésiliens et les Brésiliennes en toute aisance. Alors aujourd'hui, on va parler les jours de la semaine. Par exemple... De lundi jusqu'à vendredi, on dit Seconda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira Pour samedi dimanche c'est la fin de la semaine Sabado, domingo euh, Et une petite remarque Pour lundi, c'est pas la peine de dire Fera de lundi à vendredi C'est pas la dernière. le mot Fera D'accord Soit seconda, terça euh, quarta à euh, quinta, sexta. Et bien sûr, les Brésiliens comprennent tout de suite euh, ce qu'il s'agit. Seconda, seconda terça, quarta, quinta, sexta. Bien sûr, c'est lundi jusqu'à vendredi. Pour samedi, samedi c'est comme l'expérience sábado et domingo. Bon. Vocabulaire, cette fois. Euh, vous connaissez le jour... Euh en portugais, c'est dia. Mais pour le brésilien, disent dia. Bon dia. Pour aujourd'hui, aujourd hoje. Pour hier, ontem. Comme ça, ontem. Pour demain, euh, c'est nazar, attention ici. Amonian. C'est pas amonia. Non, amonian. C'est nazar. Euh, pour après-midi, après-demain, après, après, après c'est dépouille. Ou dépouille. D'accord Il y a des gens qui disent dépouille il y a des gens qui disent dépouille. Dépouille. Bon, dépouille, euh, c'est Germania. Ça veut dire après-demain. Dépouille, de Germania. Dépouille, Germania. Voilà, c'est après-demain. Euh, maintenant, on passe aux expressions utiles. Euh, quel jour euh, nous sommes Quel jour euh, nous sommes qu'est dit aujourd'hui eh, aujourd aujourd'hui aujourd'hui aujourd'hui on peut dire aussi au et terça demain sera mercredi bien sûr on dit à manière et on peut dire aussi à manière et quarte Après demain sera Julie, Depuis Germania et Quinta que que Faire. quest dit à y a Et OG Qu'est-ce qu'il et qu Terce Affaire. Amania et Quarta Faire. Depuis Germania et Quinta feira Voilà, c'est tout pour le moment. Et voilà, on a bien compris. On a bien compris cette vidéo. La prochaine sera donc. Euh... Très intéressante aussi. On dit en portugais brésilien. Até próxima. Ciao. À très bientôt. Et salut. Et partagez cette vidéo. N'oubliez pas de financer bien sûr la vidéo. J'ai déjà déposé PayPal, mais juste un dollar, c'est pas grand chose. <rire> Merci. À très bientôt. Et restons toujours connectés sur notre chaîne, Geocomini TV pour apprendre quelque chose.